parfois sont juste un peu perdus comment dire on peut être perdu tout en sachant exactement d'où on vient et où on et où l'on va cependant quand on ne sait ni